Donc le pôle d'innovation Synergile est une association donc de type Loi 1901, donc à but non lucratif, qui regroupe une soixantaine d'adhérents. Ce pôle d'innovation ambitionne à la fois euh, d'être une interface active entre les acteurs euh, du secteur euh, socio-professionnel, bien sûr, mais aussi du monde institutionnel et de la recherche. C'est aussi euh, une, euh, un pôle qui se veut être un catalyseur pour booster donc, les capacités euh, de développement du potentiel d'innovation des acteurs du territoire en créant plus euh, de synergies entre ces acteurs. Ce pôle est positionné euh, sur euh, ce qu'on appelle les transitions écologiques et énergétiques, et il le fait en partenariat avec deux pôles de compétitivité, l'un situé dans l'Hexagone, donc c'est Cap Énergie, donc qui travaille sur les énergies renouvelables. Et l'autre pôle, c'est Calitropique, qui est situé à La Réunion, mais qui est devenu en 2020 le pôle de la bioéconomie des Outre-mer. L'objectif du pôle d'innovation Synergile est d'accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, grandes, moyennes ou petites, pour les accompagner dans leur démarche d'adaptation énergétique, économique et d'innovation. La finalité de ce pôle est de rechercher des solutions adaptées aux besoins de ces entreprises pour qu'elles réussissent leur transition économique et écologique. Il cherche également à appuyer ces acteurs dans leur insertion dans des projets de recherche et d'innovation. Pour cela, pour ce faire, le pôle s'appuie sur six départements. Le premier, c'est le pôle, le département Innove, ingénierie, euh, de l'innovation euh, énergie et matériaux. Le second, c'est Guadeloupe euh, mobilité durable. Troisième, c'est le réseau bâtiment durable. Il y a deux départements qui sont constitués en observatoire. Le département OREC, donc l'observatoire régional de l'environnement et du climat. Et le second, c'est l'observatoire régional euh, des déchets et de l'économie circulaire, l'ORDEC. Et le sixième pôle, c'est l'économie industrielle et territoriale qui constitue le thème d'aujourd'hui. Le pôle d'innovation est financé bien sûr par ses adhérents, mais il reçoit également des subventions principalement de la région Guadeloupe, de l'ADEME et d'autres structures. Le pôle d'innovation Synergile s'inscrit comme un acteur majeur du lancement de l'opération écologie industrielle et territoriale avec un ensemble de partenaires. Alors pour un territoire comme la Guadeloupe, qui est un territoire insulaire, qui est très dépendant vis-à-vis -vis des ressources extérieures, hein, en matière première hein, bien sûr, mais aussi en temps d'exutoire pour les déchets, donc ce, la Guadeloupe euh, est un territoire très très vulnérable euh, sur ce sujet. Et donc l'EIT a pour défi de rechercher une meilleure valorisation, une optimisation de la valorisation des déchets, qui sont jusqu'à maintenant véritablement inexploités. L'écologie industrielle et territoriale, donc l'EIT, constitue l'un des leviers majeurs de l'économie circulaire à destination des entreprises et des collectivités de la Guadeloupe, bien entendu, donc pour chercher à optimiser ce qu'on appelle les flux de matière et d'énergie sur le territoire, en recherchant donc une meilleure synergie entre acteurs. La démarche d'écologie industrielle territoriale s'inscrit dans les enjeux stratégiques de la trajectoire 5.0, soutenue par le ministère de, de l'Outre-mer, et dans les objectifs du développement durable, à savoir les objectifs 8, 9, 11, 12, et 13 et 17. Cette initiative comporte quatre objectifs essentiels. Le premier, c'est chercher à économiser l'approvisionnement en matières premières, le second, eh c'est de veiller à transformer mieux les, ressources, les déchets en ressources. Le troisième objectif vise à réduire les coûts en recherchant une meilleure mutualisation des biens, des services et des ressources humaines. Et le quatrième objectif vise à euh, générer une euh, amélioration des performances environnementales. Alors pour atteindre l'objectif zéro déchet en 2035, euh, cette démarche va reposer sur... Euh, euh, une dynamique partenariale forte. Pour ce faire, donc Synergile euh, s'inscrit comme un acteur majeur pour créer de la porosité entre ce qu'on appelle le partenariat académique et le partenariat non académique, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, la société civile, les communautés d'agglomération, etc. En termes de partenariat, donc, euh, a, le pôle d'innovation Synergile a structuré donc un partenariat donc associant euh, la région Guadeloupe, l'ADEME, la DEAL, la DIECT, l'AFD, l'Agence Française de Développement, des entreprises la SARA, le Grand Port Maritime, euh, Gardel, Albioma, Sojetra et puis donc euh, comme partenaire académique INRA et Antiguiane. Et donc c'est ce consortium qui se concentre hein, euh, et se réunit pour décider des orientations à la fois stratégiques et organisationnelles euh, de la démarche EIT. Plusieurs actions euh, emblématiques sont conduites dans ce cadre et qui se cristallise autour de quatre projets, à titre d'exemple. Le, le premier projet, c'est ce qui se passe euh, autour de la filière canne-sucre-rhum, canne euh, qui associe donc, euh, Gardel à la, à la société Albioma, donc avec un challenge fort autour de, de l'énergie. Le second projet, ben, c'est Palette Hill, qui vise à échanger, mutualiser, et mieux valoriser donc, les palettes entre différentes euh, entreprises. Donc il y a un, un enjeu très, très important pour la Guadeloupe à ce niveau. Le troisième projet s'intitule « Tri-5 flux ». Il a pour euh, ambition hein, de générer une gestion optimisée euh, des déchets entre les entreprises. La dernière action hein, emblématique euh, s'appelle « Caru Exchange ». Elle a pour ambition de développer une plateforme d'échange hein, qui viserait à faciliter les échanges entre acteurs euh, pour la gestion des ressources et des déchets. Donc l'enjeu de, de, de la démarche qui a été lancée en Guadeloupe euh, via l'action conduite par Synergile, c'est véritablement de renforcer la compétitivité du territoire hein, et les bénéfices environnementaux, en créant, en suscitant euh, un lien plus fort hein, entre les enjeux à la fois économiques, mais aussi environnementaux. Donc, le renforcement de la compétitivité du territoire est contingent, on va dire, du renforcement des interactions entre acteurs pour créer de l'emploi sur les territoires, aussi inscrire ces emplois dans des filières locales qui euh, favorisent la valorisation des ressources locales. La finalité de la démarche euh, enclenchée euh, via Synergile est de créer une véritable force de frappe sur la zone de Jarry, qui réunit euh, 3500 euh, entreprises à caractère commercial ou industriel sur une surface de 300 hectares. Alors l'idée de faire donc, de cette zone pilote une zone euh, inspirante hein, pour euh, extrapoler cette démarche sur d'autres territoires et irriguer donc, euh, les dynamiques qui pourraient se mettre en œuvre.